Bonsoir Lady. Dites bonsoir Lady. Tu fais toujours du Kirby Ah oui. Là, je suis en mode euh, av nouvelle aventure, Jacob. J'ai juste essayé les nouveaux persos. Et là, je suis en train de faire le mode euh, aventure, mais vraiment ultra dur. Mais voilà. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à une autre. Euh... Attendez, il faut que je vous montre euh, <rire> cette petite vidéo. Il faut que je la retrouve. Avant, je me faisais chier. j'ai là, soudainement, il y a une recommandation qui a eu. Sur YouTube, et euh, c'était euh, Kirby. Attendez, hop, je vous change de scène. Putain, j'ai. Ça, ça fait longtemps que j'ai pas revu cette vidéo. Attendez, je vais chercher Kirby Aventure. Aventure. Aventure. Putain. Aventure. Oui. Alors, attendez. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Hop. Regardez cette qualité de vidéo que j'ai trouvé sur internet. Vous allez voir si vous avez rigolé, je suis sûr. Mais c'est surtout que c'est un seul, c'est un seul son qui me fait extrêmement marrer. C'est vraiment un seul son. C'est vraiment un seul son. Voilà. On va lancer directement la vidéo. On va ce, ce son incroyable que propose Swing Geek sur euh, le Twitch. Hello, edgy borb waddle d with cool bandana and dvd also has an eating disorder oh look a spaceship hello i am egg wizard oh wow my ship is broken oh wow there are also collectibles oh wow help me get procs please okay hello i am the boss that appears in every game oh wow i kill you oh no i am Duke dude oh wow i kill you oh no Hello, I am fish that gets an annoying lava clone in the next game. Oh, wow, I kill you. Oh, no, I am Yeti Spaghetti Snowman. Oh, wow. Oh, wow. oh no, Hello, I am Graham Doomer that is so cool that I get my own boss. Eat. Oh, wow. I kill you. Oh, no. Okay, we got the parts. Yee. Now Yee. we can go to my Oh, wow. There is more stuff to kill, oh wow. There is also dragon, oh wow. Hello, hello, I am boss, who's the X form will be the bane of existence. Oh wow, I kill you, oh no. Hello, I am a final boss, oh wow, I kill you, oh no. Ha ha ha, I am actually evil, oh wow, I kill you, oh no. Yay, we did it, now I'm gay, oh wow. Yay, we did it. <laughs> Voilà, désolé pour les oreilles à l'avance. En tout cas, euh, le truc qui me fait assez marrer, c'est surtout le... Oh wow. Oh wow. Oh wow. Chérie, je, je, suis, je suis enceinte. Oh wow. Ça marche vraiment tellement bien à tout. Il est tellement magnifique ce... Oh wow. Vous avez un message. Oh wow. Il faut le saplier et le mettre en commode sur ce chat. Oh wow. Merci Lady 2 pour tes 35 bits <rire> Oh waouh! <rire> ah ouais, attends, je' même pas rajouter de son pour celui-là. Attends, bah ça va être pas mal. Des bits Oh waouh! <rire> voilà, je vais essayer de la récupérer l'audio. Mais si vous voulez, vous pouvez rencontrer euh, sur cette chaîne. Euh, ce que je vois, c'est qu'il fait. Il fait, euh, il fait uh, pas mal de quelques vidéos assez. Bon, voilà, il fait euh, des trucs comme ça. Mais euh, il fait euh, des petits gags de même, etc. Et. C'est assez drôle, regardez, il y a même une musique de, du meilleur jeu de l'univers. En vrai, ça peut être tellement de niveau de Twitch. Oh, waouh Tu m'as envoyé le truc. Alors, attends, on va voir ça. On va voir ça, attendez. On va voir ça. Attends, voir ça. ne parle pas en privé, je filme le truc, attends. Attends, on va voir ça. C'est ultra violent Oh waouh! Wow. Ouais. Oh waouh! Bon, en tout cas c'était drôle. Mais bon, maintenant on va venir sur le jeu quand même. J'ai peur de me faire ban par Twitch à cause de ces cadrilles. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Putain. Oh waouh!